In fact, Saul doesn't go to the beach, la plage, but he goes to the pool, la piscine. Only he thinks it's la plage. How are you? Can be comment ça va? Or comment allez-vous? Literally, how are you going? The sun's strong today. The soleil est fort aujourd'hui. To bring, apporter. I'm afraid, j'ai peur. The word for to burn is brûler. I'm afraid of getting burnt. J'ai peur d'être brûlé. Sun cream, la crème solaire. And to protect, protéger. Bonjour, comment allez-vous? Vous voulez mon parasol? Le soleil est très fort aujourd'hui. Oui, je sais que le soleil est très fort aujourd'hui, mais les parasols sont défendus ici, monsieur. Hein? Ah, les parasols défendus? Oui, défendus, monsieur. J'apporte toujours un parasol à la plage. Ce n'est pas une plage ici, monsieur. C'est une piscine. Ça doit être une plage, le soleil. Il y a toujours du soleil à la plage. Il y a du soleil à la piscine aussi, monsieur. Oui, il est très fort, le soleil. Si vous avez peur d'être brûlé par le soleil... Oui, j'ai très peur d'être brûlé par le soleil. Si vous avez peur d'être brûlé par le soleil, mettez de la crème solaire. La crème solaire? C'est quoi? La crème solaire protège contre le soleil. Ça protège contre le soleil? Je peux mettre de la crème solaire maintenant? Oui, allez-y, monsieur. Oh, merci. La plage. The beach, la piscine, the pool. J'ai peur d'être brûlé. I'm afraid of getting burnt. Protéger, to protect. You put la crème solaire on your skin, sur la peau. The reply to thank you, merci, is je vous en prie. Merci, je vous en prie. It's the equivalent of don't mention it. A bucket and spade, un seau et une pelle to build a sand castle, construire un château de sable. Pas sur le parasol, monsieur. Sur la peau, comme ça. Oh, sur la peau. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Mais pas de parasol, hein? Pas de parasol. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un seau. Et ça, c'est une pelle. Oui, oui, je sais que c'est un seau et une pelle. Mais qu'est-ce que vous faites avec un seau et une pelle? C'est pour le château. Quel château? Le château de sable que je vais construire. Vous allez construire un château de sable ici? Oui, ça va être très beau. Mais il n'y a pas de sable ici, monsieur. Mais oui, il y a du sable. Ce n'est pas une plage ici, monsieur. C'est une piscine. Il n'y a pas de sable. Il y a du sable. Je sais qu'il y a du sable. Où? Où il est votre sable? Montrez-moi. Un, un instant. Montrez -moi. Un instant. J'apporte toujours du sable avec moi. Ah. La peau, the skin. Merci, je vous en prie. Thank you. Don't mention it. Un seau et une pelle. A bucket and spade. Construire un château de sable. To build a sandcastle. One goes to la plage or la piscine to go in the water. Aller dans l'eau. A bathing suit or swimsuit is un maillot de bain. Un maillot means suit and bain means bath. To dress, s'habiller. To undress, se déshabiller. Je m'habille, I dress. Je me déshabille, I undress. If you don't want to put on your maillot de bain, you may be asked, why did you bring it? Pourquoi vous l'avez apporté? Monsieur, écoutez, c'est une piscine, ici. Oh, oui, ce n'est pas une plage. Oui, oui, mais il y a de l'eau. Oui, je sais qu'il y a de l'eau, c'est pour ça que l'on vient ici, pour aller dans l'eau. Aller dans l'eau, oui. Avez-vous un maillot? Un maillot? Oui, un maillot de bain. Il faut un maillot de bain pour aller dans l'eau, nager. oui, oui j'ai un maillot de bain. Bon, au moins ça. Alors, vous pouvez vous déshabiller dans la cabine, là-bas. Mais déshabiller, pour Pourquoi? Si vous voulez mettre ce maillot, vous devez d'abord vous déshabiller. Pourquoi? Il faut enlever vos vêtements avant de mettre ce maillot. Mais je ne veux pas mettre ce maillot. Pourquoi vous l'avez apporté, monsieur? Pour aller dans l'eau. Alors, mettez-le si vous voulez aller dans l'eau. Ce n'est pas moi qui veux aller dans l'eau. C'est mon maillot! Il aime beaucoup l'eau. N'est-ce pas, petit maillot? Aller dans l'eau, to go in the water. Un maillot de bain, a bathing suit. Se déshabiller, to undress. Pourquoi vous l'avez apporté? Why did you bring it? Now, here's the complete sketch again.